Bonjour, voici un court tutoriel pour organiser le travail d'écriture collaborative avec Digidoc. Il y a quelques années, nous avions fait un tutoriel pour EHPAD Récits, mais malheureusement, l'application n'est plus disponible. Alors, commençons avec Digidoc. Sur cette deuxième diapositive de la présentation, dont vous avez l'hyperlien dans la description de la vidéo, vous pouvez accéder directement à Digidoc. Pour les besoins de la vidéo, j'ai déjà préparé mes euh, différentes pages dans mon navigateur. Alors, euh, la Digitale est un service français euh, complètement euh, gratuit et euh, libre qui vous offre plusieurs services. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est Digidoc. Alors, euh, voici, c'est très simple. Nous allons créer un document collaboratif. Ce qui est intéressant quand on prépare le travail d'écriture collaborative pour nos élèves, on peut modifier ici la dernière particule juste après la barre, la dernière barre oblique et euh, intituler euh, le Digidoc, comme on l'entend, alors pas d'accent. Équipe 1, un retour de chariot. Et voici, le Digidoc est créé. Je peux en créer d'autres. Alors que je vais aller... Je vais copier-coller l'hyperlien dans mon navigateur. C'est une nouvelle page et voici, je vais aller simplement changer le dernier chiffre de euh, cette particule de l'URL. Alors, euh, équipe 2. Et je peux poursuivre comme ça euh, selon le nombre d'équipes qui auront besoin d'un document collaboratif. Revenons euh, au premier. J'ai simplement rafraîchi ma page et voici, équipe 1. Bienvenue sur votre document collaboratif. Alors, je vous invite à explorer les différents outils d'édition. Comme vous pouvez le constater, j'ai retrouvé le document collaboratif, le DigiDoc de l'équipe 2. Je vais vous montrer comment on peut partager le DigiDoc. De façon anonyme, alors euh, voici, avec euh, un hyperlien, on peut euh, copier-coller l'hyperlien, on peut aller le chercher aussi dans notre barre euh, de recherche, alors euh, voici, j'ai choisi euh, un navigateur euh, anonyme que j'ai préparé tout à l'heure, alors euh, invité, voici, et en plaçant mes deux euh, fenêtre côte à côte, vous verrez que l'écriture s'affiche d'une différente couleur, alors nous avons deux scripteurs. Maintenant, retournons au premier digida, alors celui de l'équipe 1. Forcer la reconnexion, vous avez compris qu'il faudra tout simplement rafraîchir la page. Et dans ce cas-ci, moi et mon avatar avons une identité. Affichons les paramètres ou la barre de réglage, la, la roue d'engrenage. Et vous avez accès ici à cette option. Afficher le clavardage et euh, le nom des utilisateurs. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Comme vous pouvez le constater ici. J'ajoute mes commentaires. On m'a attribué Joe. Euh, dans ce navigateur, c'est mon pseudonyme. Alors, euh, la couleur euh, verte dans mon autre euh, navigateur. Voici, je m'appelle Joanne et je peux ajouter. Vous aurez euh, peut-être constaté qu'on peut également ajouter des commentaires dans le clavardage, donc euh, entre euh, coéquipiers ou euh, de la part euh, de la personne enseignante. L'une des euh, options intéressantes est d'afficher l'historique comme ceci, où vous avez en direct la progression euh, des écrits. On a accès au processus d'écriture des élèves. C'est fort intéressant. Maintenant que j'ai euh, créé mes différents DigiDocs, je reviens aux euh, documents de présentation. Alors, dans ce cas-ci, euh, une présentation Google, ça pourrait tout autant être une, une présentation PowerPoint. Hein. Vous le savez, vous n'avez qu'à cliquer sur l'onglet « Fichier télécharger et vous avez la, la version PowerPoint que vous pouvez reglisser dans votre environnement numérique d'apprentissage Office 365 pour en faire un document euh, à partager avec vos élèves, voire un document collaboratif. Même chose avec les documents euh, Google et euh, les euh, documents Word. Revenons à cette fameuse diapositive pour partager les documents euh, collaboratifs. Alors, les digidocs des élèves. Maintenant, ben, il nous reste à insérer les différents euh, hyperliens euh, des documents collaboratifs. Alors euh, ici, Équipe 1, je récupère le lien et tout simplement, je viens de l'insérer sur l'équipe correspondante. Insérer lien comme ceci, appliquer et je procéderai de la même façon pour euh, toutes les équipes. Maintenant, vous, euh, vous aurez remarqué également que j'ai des codes QR. Pour les élèves qui euh, travailleraient avec euh, des, euh, des appareils mobiles, des tablettes euh, par exemple, alors euh, ce qui est intéressant, parmi les services offerts par la digitale, c'est qu'on a DigiCode. Alors, euh, « Utiliser ». Je vais euh, coller l'hyperlien que j'ai encore, celui de l'équipe 1, et je génère le code QR. Alors, « code QR1 », ici, euh, simplement pour le reconnaître, voilà. Dans mes téléchargements, je retourne dans ma présentation et je n'ai qu'à remplacer l'image. importée depuis l'ordinateur, j'étais dans mes téléchargements et je recherche code QR 1. Et voilà le bon code QR. Je n'aurai qu'à répéter l'opération pour euh, toutes les équipes. Et, et euh, euh, voici une façon intéressante d'organiser le travail d'écriture collaborative. Je vous remercie. À la prochaine.